Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous qui êtes déjà des centaines à nous suivre sur le live de Paris, d'Abidjan, du Maroc, d'Indonésie, du Bénin, de Dakar, de Paris, de Londres, énormément de gens aujourd'hui qui nous suivent, merci à vous d'être là, bienvenue pour ce live conversationnel de, de 60 minutes où nous allons traiter d'un sujet qui fait vraiment la, la une de l'actualité aujourd'hui et ce de manière mondiale, c'est la cybersécurité. Alors, on, on l'a vu hein, pendant la période que nous avons vécue euh, de Covid-19, il y a eu de, de très nombreuses choses, bien sûr, qui se sont passées. Et cette euh, épidémie de coronavirus a eu notamment deux impacts non prévus. Le premier qui était la généralisation massive du télétravail et la deuxième, euh, l'explosion des cybermenaces et notamment euh, des TPE et des PME avec beaucoup de ransomware, notamment, qui se sont euh, euh, disséminés euh, face à ces entreprises. Depuis, il depuis, n'y a pas une semaine où l'on n'apprend pas qu'un hôpital, qu'une municipalité, qu'une entreprise s'est fait dérober ses données clients, et ce, sans possibilité de les récupérer, sans paiement d'une rançon, donc ce qu'on appelle un ransomware. C'est un phénomène qui est en train de se développer énormément. Bien sûr, les banques, notamment Cité Générale, ont un rôle à jouer à tout cela dans la protection, bien sûr, de leurs clients. Et puis, il faut essayer de comprendre un peu tout ça, tout ce qui se passe, pour essayer de... Comprendre en tant qu'entrepreneur comment essayer de faire en sorte de se protéger au mieux. Et pour cela, à mes côtés, pour mieux comprendre ce phénomène, pour avoir des conseils concrets, j'ai trois experts. Tout d'abord, Sylvain Thierry. Bonjour Sylvain. Bonjour, très bien. Sylvain Thierry, vous êtes responsable de la sécurité des systèmes d'information, autrement dit le RSSI, comme on dit en, en abrégé, du groupe Société Générale. Donc Vous avez une vision assez, on va dire, une vision globale de tout ce qui est en train de se passer sur ces questions de cybersécurité. On en parlera dans, dans quelques minutes justement. J'ai aussi à mes côtés aujourd'hui Camille Renou. Bonjour Camille. Bonjour. Alors Camille, vous, vous êtes expert cybersécurité dans les régions Grand Ouest et Nord chez Opens, qui est une filiale de la Société Générale. J'ai tout bon Exactement. Parfait. Et enfin pour finir toujours Troisième invité à mes côtés Thomas Langthuy. Bonjour Thomas Bonjour Damien, bonjour à tous Et bonjour Thomas Vous êtes responsable marketing et partenariat assurant hommage Chez Société Générale Assurance Alors il y a vous Mes trois invités aujourd'hui Sylvain, Camille, Thomas Et puis il y a vous qui nous regardez de l'autre côté de l'écran Qui êtes notre quatrième invité si l'on peut dire euh, Quatrième invité puisque vous avez tout le droit à venir De nous poser toutes les questions que vous désirez Et je les poserai en votre nom à mes différents invités qui sont là ici. Donc merci donc à tous ceux qui sont en train d'arriver, là je vois j'ai le, le flux sous les yeux, il y a énormément de monde, donc merci à vous. On va commencer par se poser une question très très simple, on va se demander si véritablement les cybermenaces ça concerne vraiment tout le monde. Alors, je, je vais prendre d'abord pour, pour base un rapport 2022 de, du CESIN, Donc c'est le club des experts, CESIN, pardon, c'est le club des experts de sécurité de l'information et du numérique, où l'on peut dire donc je cite ce qu'ils disent, en 2021, plus d'une entreprise sur deux déclarent euh, avoir subi entre une et trois attaques cyber au cours de l'année. Ce chiffre tient compte uniquement des attaques réussies, ayant eu des répercussions flagrantes pour les victimes. Donc, autrement dit, ça ne compte pas tout ce qu'il y a pu avoir auparavant en termes d'attaques ratées. Et pour finir, ils disent 6 entreprises sur 10 ont connu un impact sur leur business avec pour principaux retentissements une perturbation de la production à 21% et ou une compromission informatique à 14% et ou une indisponibilité du site web pendant une période significative. Donc on prouve bien sûr qu'on a, a encore besoin d'être sûr que euh, la, la, la cybersécurité ou souvent les cyberattaques peuvent être dévastatrices. Sylvain, j'ai envie de commencer par vous. Euh, est-ce que les, les cyberattaques, ça concerne vraiment tout le monde aujourd'hui, même si on se rend compte qu'effectivement ça peut avoir des dégâts, mais est-ce que ça concerne vraiment tout le monde Ou ouais, est-ce que quelque part on se fait pas un peu peur Ah, bien Sylvain est figé manifestement. Et ben, Sylvain va nous rejoindre dans quelques instants. Mais pas très grave. On va lui reposer cette question en, en, entre temps. Voilà, Sylvain vient de nous rejoindre. Sylvain, je vous repose la question. Euh, après donc les quelques chiffres que j'ai pu donner venant de l'étude du César, est-ce que euh, vous pensez Est-ce qu'on peut se dire que les cybermenaces ça touche vraiment vraiment tout le monde, ou est-ce que quelque part on se fait un peu peur en se disant que c'est juste réservé à quelques personnes ou quelques types d'entreprises non, bah malheureusement, c'est une réalité. Hein. Depuis euh, déjà quelques mois, quelques années, euh, la presse s'est emparée de ce sujet. Et tous les jours, il euh, y a des informations sur des, sur des attaques. Ça touche tout le monde. Euh, ça va de, des armées américaines en particulier. Rien que les dernières semaines, on a eu Uber, l'hôpital de Corbeil-Essonne, la, euh, la ville de Caen, euh, le pôle universitaire Léonard de Vinci. Enfin, il y a, y a énormément d'exemples. Et quand on voyez aujourd'hui que bah, les attaquants euh, sont, attaquent des, des hôpitaux, bah, finalement, on, on se dit qu'on a affaire à des voyous sans éthique. Quoi. Oui, oui c'est ça. Parce qu'en fait, euh, on va dire que les hôpitaux ne sont pas forcément les, les, on va dire les établissements qui ont le plus les, de... Les tirs. meilleurs payeurs. Voilà, les meilleurs payeurs. Euh, quand on voit... Et donc, c'est comme ça. Hein, mais, euh, mais très concrètement, quand on voit ça, ça veut dire que ce sont des gens qui, qui tirent un peu tout azimut et qui se disent on verra bien où ça fonctionnera ah oui, c'est des c'est des attaques qui sont vraiment très très opportunistes ils regardent partout où ils peuvent ils peuvent ils peuvent récupérer de l'argent, ils connaissent pas du tout les attaquants, sinon bien sûr, ils attaqueraient pas les universités et les hôpitaux en France. et malheureusement, je vois pas pourquoi le nombre d'attaques diminuerait. Il faut avoir en tête que ces attaques sont extrêmement lucratives. C'est des il y a des gangs qui gagnent plusieurs centaines de millions d'euros en faisant ces attaques avec un risque qui reste très très faible, hein, puisqu'ils font ça derrière leurs ordinateurs dans des pays où il y a peu d'extradition, Donc finalement, ils ont un risque qui est extrêmement faible. Aujourd'hui, d'un point de vue euh, géopolitique, on va dire, est-ce qu'il euh, y a une connexion, une connexion, un lien entre la, con, la, la situation géopolitique actuelle, les technologies et l'accélération de, de ces attaques ah bah oui, oui, parce que d'abord les, les entreprises aujourd'hui euh, subissent d'énormes transformations technologiques en allant vers le cloud, etc. Donc il y a des nouvelles vulnérabilités qui sont beaucoup plus difficiles et qui sont moins connues. Il y a des risques nouveaux qui apparaissent, donc ça c'est sûr. Et puis après, c'est sûr que les tensions géopolitiques comme on peut les vivre en ce moment rajoutent euh, une menace étatique euh, qui, est, euh, qui existe depuis toujours, mais qui se ravive avec les guerres que l'on connaît, avec la guerre que l'on connaît actuellement. Et on peut clairement voir que euh, même les petites entreprises elles sont toutes, euh, toutes touchées. Et effectivement, ça peut être euh, bah, soit à travers des attaques euh, massives, ils vont un peu prendre n'importe qui, ce que disait euh, Sylvain. Euh, mmh. Après, des fois, quand ils arrivent à avoir des informations sur une entreprise, là, ils vont essayer de tirer le fil. Et s'ils ont une facture, ils vont essayer d'aller plus loin. Et donc, ils vont pouvoir aussi faire des fraudes derrière avec les informations qu'ils auront euh, euh, attrapées à travers du phishing notamment. Alors justement, on va revenir dans quelques instants avec vous, Camille, d'ailleurs, sur ces points de, de vigilance. Euh, Qu'est-ce qui est en train de se passer Comment on se fait avoir quelque part et On va se rendre compte qu'il y a plein de failles possibles, et pas seulement des failles technologiques. Euh, juste pour revenir sur un, un dernier point avec, avec Sylvain, euh, aujourd'hui, euh, en introduction, je disais que le, la, la situation qu'on avait vécue sanitaire avec le Covid-19 avait accéléré la digitalisation des échanges notamment, euh, est-ce que euh, véritablement il n'y a que cette raison-là qui fait que on va dire, que ça a fragilisé euh, et augmenté les surfaces d'attaque, euh, ou bien il y a d'autres choses euh, qui se entrent aussi en jeu Non, ce qui, ce qui a vraiment fait changer euh, la, le, le mode de fonctionnement et l'évolution du nombre d'attaques, c'est euh, surtout lié au paiement des rançons. En fait, les rançons, ça fait gagner énormément d'argent. Avant, les entreprises se faisaient attaquer, mais globalement, une fois qu'elles se faisaient voler de l'information, etc. Mais c'était très difficile après, c'était très difficilement monétisable euh, par l'attaquant. Aujourd'hui, les rançons, c'est un système qui est vraiment organisé. On a affaire enfin, euh, à, des, à des bandes organisées euh, qui sont très, très euh, bien euh, structurées pour aller chercher les rançons. Et c'est ça, ça qui fait... Euh, la plus grosse différence, ce n'est pas forcément le télétravail ou, ou ce genre de choses, parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont plutôt bien préparées à, à, à ces changements d'organisation. Vous citez justement les, les questions de, de, de rançon, ce qu'on appelle donc en anglais « ransomware », donc des demandes de rançon, tout simplement. Euh, ces questions-là, de ransomware, on, il n'y a pas un jour, enfin pas un jour, pas une semaine, où on, en, on entend parler, où on entend, alors quand elles sont divulguées en plus, euh, des entreprises, des hôpitaux, des municipalités qui ont été touchées, est-ce que c'est quelque part une sorte de nouvelle normalité On a entendu ce terme de nouvelle normalité après nous soyons sortis de la phase Covid-19. Est-ce que cette notion de ransomware, comme vous le disiez, il y avait déjà des attaques auparavant Mais aujourd'hui, est-ce que le fait de demander une rançon devient une sorte de banalité, si je puis dire, dans les questions d'attaques aux entreprises C'est clair que tant que ça rapportera énormément d'argent avec finalement un risque de se faire prendre très, très, très faible, bah derrière, il n'y a pas de raison que ça baisse. Donc euh, moi, pour moi, et c'est aussi l'avis de l'ANSI, hein, de l'Agence nationale de, Cyber de sécurité des systèmes d'information, il n'y a pas de raison que cette menace aujourd'hui diminue euh, tant que les entreprises continuent euh, malheureusement de, de, de payer ces rançons et elles n'ont pas le choix de payer ces rançons parce que sinon elles, elles, elles mettent la clé sous la porte. Et les entreprises sont extrêmement dépendantes de l'informatique, on le voit même les, les petites finalement, elles sont tellement dépendantes qu'elles se rendent compte assez rapidement qu'avec un système bloqué pendant quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines, qu'en fait elles ont des sauvegardes mais qu'elles n'arrivent pas vraiment à les restaurer, que ça ne se passe pas comme prévu, qu'en fait euh, elles, payent, euh, enfin, elles, elles vont devoir payer cette rançon. Euh, je crois que c'est 30% qui payent euh, paye la rançon. Hein, Ce n'est pas tout le monde, mais, euh, mais en tout cas, euh, il y en a quand même une bonne partie qui paye. Et on peut voir que des toutes petites structures… Moi, j'ai un, vu une, une situation où c'est un, un médecin qui paye chaque, euh, chaque mois sa petite rançon, euh, une petite somme, hein, 80, 100 euros, euh, pour pouvoir avoir euh, accès à ces données, parce qu'il le rappelle, un peu comme le faisait une mafia qui va venir euh, récupérer son argent. Et donc, on a vu un cas comme ça. C'est pas hyper régulier, mais ça, ça arrive. Ou bien Alors, des boulangers qui ont leur caisse enregistreuse qui va être bloquée, ils ne pourront pas l'utiliser, ils vont leur demander une rançon, évidemment, il ne va pas payer la rançon, mais il va être bloqué pendant un certain temps, et puis il ne pourra plus utiliser sa caisse pendant un certain temps. Alors, Camille, on va revenir quelques instants sur le cas que vous venez de donner qui est assez surprenant de ce médecin qui doit payer chaque mois sa dîme euh, aux personnes qui l'ont piraté. Qu'est-ce qui s'est passé Son système est vérolé, il n'arrive pas à le nettoyer, c'est ça en fait, À un moment, ça a été, à un moment, ça a été... Fait comme, fin, ça a été comme ça, il a dû payer un, une rançon à un moment, euh, et puis euh, du coup, il a mis le doigt le, dans l'engrenage, on lui a redonné ses données, et puis en fait, euh, qui était vérolée elle aussi, et donc euh, derrière, il pouvait activer facilement un ransomware, et, donc, et puis après, c'était juste la menace, en fait, euh, qui, non, qui mais... fonctionne, et puis 80 euros, ce n'est pas forcément beaucoup, donc euh, voilà, hein, 80 euros pour la, les la, la temps la temps posture le, la, la posture des responsables sécurité en France… Euh, et euh, également de, de, de l'Agence enfin nationale de, de, cyber, de sécurité des systèmes d'information en France, c'est de ne pas payer les rançons. Hein. C'est comme un enfant euh, dans une cour de récréation, si demain euh, euh, il, il, se fera, il se fait attaquer, bah, s'il paye, bah, à chaque fois il va payer. Et Il n'y a pas de gage, ce n'est pas parce que vous, vous payez à des voyous, hein, ce n'est pas parce que vous payez que vous allez récupérer vos informations, euh, et puis c'est bien parce que vous payez que vous allez vous faire ré attaquer plus tard. Hein. Oui, c'est une question oui. de braquette quelque part. Mais ah justement, oui, on, va, on va regarder ensemble... Quel... Choses qu'on peut mettre en place pour typiquement aussi bien ce médecin, ce boulanger, que cette TPE, cette PME ou grande entreprise puisse éviter ça. C'est ça qui est, qui est important. J'en profite quand même pour dire bonjour aux centaines de personnes qui nous suivent actuellement. Alors, je vous le dis, on fait un grand, un grand tour du monde. Hein. On est entre. Ça va, ça va, de l'Inde à Avignon, en passant par Paris, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun. Donc, bonjour à, à vous qui êtes en train de vous connecter, qui nous regardez. Vous pouvez nous poser des questions si vous en avez envie, s'il y a des questions, des choses pas claires mais ce qui est en train de d'être ou des nécessités de, de plus de détails. N'hésitez surtout pas à vous manifester dans les commentaires. Il y a même les états unis tiens, d'ailleurs, on vient de me dire. Euh, N'hésitez absolument pas à vous manifester dans les commentaires et je traduirai, je poserai cette question à, à, aux différentes personnes qui sont avec moi aujourd'hui, Sylvain, Thomas et Camille. Alors justement, Camille, on va revenir sur, euh, on va peut-être pas revenir sur le cas de ce médecin, mais quand même qui est euh, symptomatique, si je puis dire, sans, sans mauvais jeu de mots, euh, sur le fait que euh, eh bien, ça peut arriver à tout le monde, déjà. Et euh, bien souvent, quand ça arrive, eh bien, on n'était pas préparé. C'est un peu comme un cambriolage, quelque part, on, laisse, on se dit, euh, jusque là, tout va bien, je n'ai pas mis d'alarme, mais ça devrait bien se passer. Et puis, un jour, on retrouve sa porte ouverte, euh, on a été cambriolé, et on se dit, j'aurais mieux fait de mettre une alarme. La traduction de cela, version, euh, version cybersécurité, euh, ce, serait, ce serait quoi bah, Déjà, effectivement, il y a des, des niveaux de maturité très différents, hein, selon… Euh les entreprises, il y en a qui sont, il y a des TPE avec 10 salariés où ils sont extrêmement conscients des choses. Peut-être qu'ils ont déjà eu une attaque ou déjà eu très peur. Et donc, ils vont mettre des choses en place, être très bons en sécurité. D'autres, des plus grosses structures même, qui euh, se disent, ça fonctionne comme ça, ça va continuer. Euh, J'économise de l'argent, entre guillemets, en n'investissant pas dans ma sécurité. Donc, euh, donc je continue dans ce sens-là. Sauf que quand ça arrive, la perte, elle est très, très, très rapide. Et, euh, et euh, c'est assez énorme, euh, en fait, les sommes qu'on peut atteindre. Euh, et donc, euh, bah oui, il faut mettre des choses en place. Il faut euh, déjà protéger les ordinateurs. Ça, c'est la base. Euh, même si au final, la faille principale en informatique, hein, elle se situe plutôt entre la chaise et le clavier. Ça, tous les informaticiens le savent. Et, euh, et donc, c'est plutôt là-dessus qu'il faut agir sur euh, la partie humaine. Mais bien sûr, c'est totalement euh, lié. Donc, il faut sécuriser les ordinateurs, les messageries, mettre ce qu'il faut en place pour ça, antivirus, pare-feu, avoir des sauvegardes, mais surtout des sauvegardes qu'on sait restaurer, parce que bon, des fois, on sauvegarde, mais bon. Alors il y a déjà ce point là, donc, Déjà il faut avoir en tête que tout le monde n'a pas un responsable informatique, après il y a euh, le fait que, comme vous le disiez qu'il faut euh, faire en sorte, à, quand on dit entre la, la, la chaise et le clavier, donc effectivement c'est l'humain, hein, et qui bien souvent peut être une faille de sécurité, on, on y reviendra un, un peu plus tard, il y a aussi toutes les questions relatives au fait de se dire d'accord j'ai un antivirus, super, euh, j'ai des, des, des, des, des, des sauvegardes, pas forcément dans le cloud, ça peut être des, des sauvegardes qui peuvent être en local éventuellement aussi, sur un disque dur même. Oui, sur un disque ah, dur, ça... chacun va avoir sa, sa méthode. Hein. Sylvain Sylvain, oui. Ça peut même être des disques, un disque dur qui est mis dans un coffre, soyons fous. Oui, excellente idée, mais ça a l'air tout bête dit comme ça, mais non, c'est une excellente idée. Parce que très souvent, on se dit, oui, mais moi, je ne sais pas faire, c'est compliqué, etc. Les, les, les, derniers ah. attaquants, hein, les derniers attaquants ont compris que si jamais il y avait la possibilité de restaurer les données bah, l'entreprise n'allait pas payer les, oui. les, la rançon. Du coup, maintenant, ce qu'ils font, ils recherchent où se trouvent les sauvegardes et ils les détruisent. Ah oui, carrément. Ah oui, donc là on est sur. C'est du, du billard. On joue, on joue à deux bandes, euh, on ah vous, bah, envoie oui, mais... et en plus on vous dit que la sauvegarde que vous aviez n'est pas, pas, pas, pas, pas viable. Bah oui, bah, oui. c'est l'objectif. Euh... Effectivement. Donc le fait de se dire d'avoir une, une, une sauvegarde aussi en physique effectivement, disque dur ou autre chose comme ça, c'est aussi quelque chose qui se, qui se pense et, euh, et qui peut effectivement être une très bonne idée, mais comme vous le disiez Camille, vérifiez que celle ci soit implémentable, enfin, en fait qu'on puisse la redescendre, si on peut dire, la réinstaller ensuite et que ça fonctionne. Sinon on est un tout petit peu embêté. Alors il y a des commentaires qui sont en train d'arriver, on va en prendre, prendre quelques-uns qui vont s'afficher à l'écran. Voilà, on a Mathieu, par exemple, qui nous dit euh, si un auto-entrepreneur est confronté à une cyberattaque, quels sont les réflexes à avoir C'est vrai d'autant plus qu'on a vécu une, une augmentation très forte de l'auto-entrepreneuriat dans la période euh, qu'on a vécue de coronavirus. Un auto-entrepreneur, on est seul, on ne sait pas faire, on n'est pas un geek forcément. Euh, comment on gère ça Qui veut répondre première chose. On non, non, Thomas. Thomas On va laisser Thomas. On va là. Peut-être que je vais essayer de après. Là, moi, Merci. ce que je sais, c'est que, et on, en, on y viendra après, si vous avez une assurance euh, cyber-risk, la première chose à faire, c'est d'appeler votre assureur. Surtout, appeler votre assureur le plus rapidement possible. Parce que lui, derrière, il a des experts informatiques qui vont prendre en charge, justement, qui vont prendre en charge cette, at cette attaque informatique pour stopper l'intrusion, pour limiter la casse. Et on sait que plus il y a de réactivité, plus le client nous appelle rapidement, après une, une attaque informatique ou une suspicion d'attaque informatique, plus on va avoir de facilité à stopper l'attaque et à résoudre le problème. Hein, parce que c'est vrai ce qu'on disait tout à l'heure, derrière, il y a les, les rançons, on peut être amené à payer les rançons. Heureusement, il y a encore un grand nombre de cas où l'intervention le plus tôt possible d'un expert informatique permet de stopper les dégâts et l'intrusion. Hein, on n'aboutit pas toujours, en cas de ransomware, au paiement d'une rançon au moins de là. Mmh. Mais ça, ça suppose d'avoir une, une assurance cyberiste pour l'Europe. Si on n'a pas, je vais laisser Sylvain peut-être reprendre un mot. Juste, non, juste non, bah... sur, ce, sur ce point, avant de prendre Sylvain, j'essaie toujours de faire le parallèle un peu avec la vraie vie, hein, parce que c'est ce genre de choses-là qui permettent de, de bien comprendre. On a un dégât des eaux, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre chez soi On appelle l'assurance. Euh, on a une cyberassurance, on a un dégât informatique, euh, on appelle l'assurance, la, la, la, finalement, c'est ça C'est exactement ça. C'est exactement ça. Lui, il va prendre en main, ensuite, l'attaque informatique, la gestion de l'attaque informatique, avec des experts informatiques dans un premier temps. D'autres experts, on, on développera peut-être après, si besoin. Euh, mais il prend en charge, il limite l'intrusion, il limite la casse. Euh, et c'est ça, le, le, le principal. Parfait. Sylvain Non, non, je disais juste euh, qu'il faut aussi euh, porter plainte. C'est extrêmement important oui. de, de porter plainte auprès de... Des, des, de la police ou des gendarmeries pour que ça soit tracé et puis l'État aussi est là pour vous aider donc c'est important d'aller chercher de l'aide alors Il me semble d'ailleurs qu'il y a la possibilité de déposer plainte spécifiquement pour les questions de, de cyberattaque non euh, Sylvain Oui, il y a tellement aujourd'hui d'attaques qu'il y a des entités au sein de la police judiciaire et de la gendarmerie qui sont spécialisées euh, euh, sur, sur ces dépôts de plainte qui, sont, qui restent quand même très spécifiques, qui nécessitent des compétences très spécifiques, une compréhension spécifique. Donc, euh, oui, oui, il y a, il y a maintenant euh, une organisation au niveau de l'État qui permet euh, de faciliter ça. Alors, notre élément pour rebondir ce Camille, pardon. Et sinon, très concrètement, parce que du coup, là, l'auto-entrepreneur, s'il n'a pas géré tout ça et que du coup, il est attaqué, mmh. euh, il n'a pas d'assurance, euh, etc., ben, déjà, s'il se passe quelque chose, moi, je me déconnecterai euh, d'Internet. Euh, mmh. rapidement pour essayer de, de limiter ça, euh, de, du réseau, voilà, de se déconnecter. Ça dépend de, de, du type d'attaque. Si on a reçu euh, un phishing, on prévient euh, eh bien, euh, bah, les, les, les personnes aussi qui, qui seraient le faux émetteur de ça, de ce qui se passe pour que ça arrête de tourner. Euh, on regarde si on a euh, bien euh, ces sauvegardes. Mmh. On essaie de les restaurer, euh, on change ses mots de passe, enfin ça dépend de la, la, du type d'attaque, euh, mais en tout cas, euh, en tout cas, c'est quelques conseils qu'on peut donner. En général, effectivement, toujours pareil, j'essaie de faire le parallèle avec la vraie vie, euh, tout comme on se fait cambrioler, on change les barilets de sa, de sa porte, et on change les mots de passe pour éviter que ça recommence éventuellement. Et effectivement, point important, Camille, que vous soulignez, on peut se faire avoir par un message qu'on reçoit de quelqu'un. On est en confiance parce qu'on reçoit le message de cette personne. Cette personne elle-même s'est fait pirater en amont, mais elle n'a peut-être pas fait attention. Et de fait, vous cliquez sur le lien en confiance qu'elle vous envoie avec un truc du style « Ah, mais toi, c'est toi sur les vidéos tu t'as vu cette nouvelle photo enfin, ?» C'est le truc tout bête. Hein. On clique dessus et c'est mort. Et ça nous est au moins arrivé un jour d'avoir un mauvais geste. Ça peut arriver. Euh, vous disiez un, un point important, tout ce qui est la question de la, de, la, de la sauvegarde, on va venir après sur la question de Saïd, euh, quand on est autant entrepreneur, très souvent, et puis même en, en général, très souvent, on, on utilise des produits en SaaS, euh, de comptabilité, de, de facturation, ce genre de choses-là, par exemple, euh, et en général, on se dit, mais moi, le prestataire que je prends, théoriquement, euh, il est sécurisé lui-même, enfin, j'utilise un prestataire, je paye pour un service par exemple, de comptabilité, a priori, c'est plutôt lui qui prend, enfin, c'est le service que j'utilise qui, théoriquement, devrait être euh, sécurisé. Euh, même si on est dans cette condition, il vaut mieux quand même de temps en temps sauvegarder son fichier client parce qu'on ne sait jamais le, la société qu'on utilise peut elle même se faire pirater? Bah, déjà la première chose à faire hein, c'est de s'assurer que le prestataire le fait bien. D'accord. Et c'est pas donc il y a des exigences à mettre dans les contrats spécifiques et il faut mmh. s'assurer qu'il y, y a un, un engagement, euh, on va dire, contractuel du prestataire à faire le job correctement et qu'on pas... a payé cette option parce que des fois c'est peut-être une option euh, qu'on n'a pas prise ou avec euh, telle rétention euh, et, et voilà, et donc ça c'est un choix qu'on a fait à un moment tout à fait on va y venir après après une deuxième question euh, sur cette euh, question de Saïd je crois voilà. bonjour à toutes, petite question à quel rythme sont mis à jour les archives de sécurité et vous sentez-vous en sécurité maîtrise des coûts personnels qualifiés R&D par rapport à ce rythme je crois que c'est une question pour je sais pas mais... euh... Non non, mais effectivement alors, il, y a, il y a des entreprises qui sont extrêmement bien structurées comme, euh, comme Microsoft qui font des, des mises à jour tous les mois, c'est un gros package qui s'installe sur l'ensemble des, des, des postes et des serveurs il y a aussi des mises à jour qui sont, qui sont faites lorsqu'il y a des vulnérabilités qui s'appellent des zéro day, c'est à dire que il ben, n'y a, a pas encore de patch, mais il y a une vulnérabilité. Il faut la, la corriger le plus vite possible. Et donc là, nous, c'est on on, des choses qu'on sait faire dans une grande entreprise. Hein, quand soit c'est ces informations, on est capable de patcher euh, tout le système d'information euh, très, très rapidement. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de rythme institué. Euh, bon, je dirais, euh, tous les mois, me semble, me semble le minimum. Mais après, il faut être très, très à l'écoute lorsqu'il y a des vulnérabilités euh, très critiques, euh, que ce soit sur un PC, un votre smartphone, euh, il y en a eu il n'y a pas longtemps sur iPhone, il y a des mises à jour qui sont à faire, euh, il faut les faire tout de suite. Très bien, j'en profite aussi pour dire, puisqu'on parle de mise à jour, Thomas, très brièvement, alors, il y a plein de questions hein, je vous dire, là, ça, ça, ça soulève plein de choses, mais c'est hyper intéressant, c'est l'objectif de ce live aujourd'hui. Euh, Thomas, on est d'accord qu'en euh, tant qu'assureur, euh, si vos systèmes ne sont pas mis à jour, ça risque de grincer un peu des dents de votre côté Oui, oui. c'est-à-dire qu'en effet, le prérequis pour pouvoir bénéficier d'une assurance cyber, c'est d'avoir un système d'information à jour. En fait, il y a deux prérequis. On en a déjà touché un petit peu un mot. On s'en est touché un mot. Le premier, c'est vraiment d'avoir un SI sécurisé, avec tout ce qu'on s'est dit, un hein, mise à jour, des antivirus, sauvegarde externe, etc. Le deuxième, le deuxième point très important, c'est vraiment la prévention, hein, la sensibilisation, lorsque vous avez des employés, la sensibilisation des employés. Je rappelle qu'il y a plein de types d'attaques informatiques qui existent, le phishing, le ransomware, c'est la première cause de cyberattaque. Hein, donc vraiment la sensibilisation des, des, des, des, des employés. Et une fois que votre SI euh, est mise à jour, que vos salariés sont formés, alors dans ces cas-là, vous pouvez compléter votre protection avec une assurance cyber. Parce qu'on le sait, malheureusement, aucun SI n'est euh, infaillible à 100%. Ouais, donc c'est une question aussi de technique et d'humain aussi en même temps. On continue, allez, on va reprendre encore, on va continuer notre discussion ensemble. Mais le fait qu'on ait des questions, c'est aussi une conversation qu'on a ensemble. Euh, donc, je vais proposer qu'on en affiche une nouvelle. Euh, pour toutes les entreprises, le cyber risque est une réalité augmentée par la crise sanitaire et la généralisation du télétravail, on en parlait en introduction préconisation, intégrée de l'assurance cyber dans la cartographie des risques pour toutes les structures et adapter une formation obligatoire pour tous les collaborateurs concernés, c'est exactement ce que vient de dire Thomas, c'est parfait donc oui effectivement, de la technologie et à la fois de l'humain, de l'humain, de l'humain, parce qu'on se rend compte qu'on peut se faire avoir tout bêtement et ça peut rentrer dans le système, ce que disait tout à l'heure Camille. Notre question ou réaction peut-être Pourquoi conseiller les entreprises à migrer vers le cloud, sachant que le fournisseur peut lui-même se faire pirater C'est vrai, ça, c'est quelque part. Alors, il y a des avantages à aller vers le cloud, mais il faut quand même avoir des prérequis, c'est ce que je retiens. Qui veut répondre à cela non, bah, je peux, moi, je peux répondre hein, sur la partie cloud, c'est sûr, hein, tout le monde se fait, peut se faire pirater, c'est qu'une question de temps, etc. Maintenant, il faut bien avoir à, à l'idée que des gros fournisseurs de cloud comme Microsoft ou Amazon euh, mettent des, des milliards et des milliards sur la table pour se protéger. Ils savent très bien que demain, s'ils ont une attaque, eh ben, c'est une perte de confiance sur leur système. Et donc, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir une attaque, sinon toutes les entreprises vont aller chez le concurrent. Et quand on parle de cloud, on parle de milliards d'euros en jeu, et donc aujourd'hui, ils mettent des milliards de, sur la cybersécurité, mais le risque, le risque existe et il faut en être conscient. Okay, moi, ce que j'aime bien risque. répondre pardon, excuse moi. Non, je voulais juste dire qu'il n'y a pas de risque zéro, mais on fait en sorte de le maximiser minimiser au maximum ce risque. Camille. Ce que j'aime bien répondre sur ce, à cette question, c'est qu'il vaut mieux euh, mettre ces données dans du cloud euh, gérées de manière professionnelle, euh, sécurisée, plutôt que chez soi quand c'est mal fait. Mais après, si on arrive à le faire soi-même et bien et tester et de manière professionnelle, euh, c'est très bien. Mais sauf que on voit parfois qu'il y en a qui, qui ont très peur et donc ils, met, ils font des, des tonnes de sauvegardes. Mais en fait, le jour du problème, où il y a un problème, et eh bien, aucune ne fonctionne, elles n'ont pas été bien faites, elles ont toutes copié le même virus qui était installé depuis six mois parce qu'en en moyenne, entre... Je crois, le moment où l'attaquant rentre dans le système et où il va déclencher une attaque par ransomware, il y a en moyenne six mois. Donc, l'attaquant, il prend le temps, en fait, de voir comment ça fonctionne, de voir comment ça fonctionne. Donc, il vaut mieux que ce soit géré de manière professionnelle, et testé et sécurisé, quoi. Justement, dans, dans le rapport que je vous citais tout à l'heure du Cézanne 2022, le phishing reste le vecteur d'attaque le plus fréquent. Donc, le phishing, c'est quand on clique, hein, on fait avoir, on se fait hameçonner. Euh, 73% des entreprises déclarent le phishing comme vecteur d'entrée principal des attaques subies. Les autres moyens de transmission sont l'exploitation des failles, dont nous parlait tout à l'heure, Sylvain, et les attaques par ransomware ont touché une entreprise sur 5 parmi les répondants. Donc, autrement dit, on se rend compte que les ransomware ne sont pas forcément la généralité, mais ça peut faire des dégâts parce qu'il faut payer, et que la plupart du temps, ce sont des attaques du style... Euh, bah, on se fait avoir, on se fait hameçonner et on rentre dans le système. Camille, justement, euh, là-dessus, pour former l'humain, qui reste donc manifestement la faille principale, il n'y a pas de zéro-né là-dessus, euh, comment, comment on fait euh, Alors, oui, donc le phishing, c'est le vecteur principal. Avec le, le ransomware, il peut rentrer comme ça aussi, hein, à travers du phishing. Hein. D'ailleurs, oui, oui, le phishing il est très souvent lié à n'importe quelle attaque. Hein. Euh, il peut y avoir du vol de données, il peut y avoir derrière un objectif d'ingénierie sociale, euh, de fraude au président, de fraude au faux fournisseurs. Voilà, c'est très souvent que le mail est impliqué en fait dans l'attaque. Et, euh, et pour répondre à la question, oui, bah, il faut former les salariés, il faut euh, avoir une charte informatique déjà, donc euh, donner le cadre d'utilisation d'une matériel informatique qu'on donne, qu'on met à disposition, moi, je vois des, souvent des entreprises, des structures, asso, collectivités, hein, parce que c'est vraiment tout le monde qui est concerné, euh, qui donne un ordinateur. L'utilisateur et administrateur, il fait tout ce qu'il veut. Il fait du télétravail, il a certains VPN, mais en fait, il peut aller euh, mettre des, des clés USB, il peut aller sur sa messagerie, il fait ce qu'il veut avec son ordinateur. Et l'objectif, c'est plutôt que l'utilisateur utilise son ordinateur pour faire des choses professionnelles uniquement, et euh, et du coup, donner un cadre d'utilisation avec une charte informatique. Il peut y avoir de la communication, évidemment, on en parle, on fait en sorte que le sujet soit ouvert dans l'entreprise, que ce soit pas un tabou. Si en fait, on a cliqué et qu'il se passe un truc bizarre sur l'ordinateur, eh bien, il faut en parler aux, aux dirigeants aux services informatiques, sans avoir honte. Plutôt Donc, que de cacher en se disant, bon, c'est pas très grave, je ferme l'ordinateur et on va passer à autre chose. C'est ça, ouais. ça arrive souvent. Euh, et, et après, on se rend compte deux semaines après qu'il se euh, qu y a quelque chose de plus grave qui s'est passé. Ça ouais, va, bien sûr. Euh, petite, petit, petit, petit, petite astuce aussi euh, à avoir qui, qui permet de peut-être sauver certaines situations. C'est lorsque vous avez des emails, vous avez la capacité aujourd'hui d'indiquer s'ils sont internes à l'entreprise ou s'ils viennent d'un émetteur externe. Bon, ça, c'est des petites choses, c'est pas très compliqué, mais déjà, ça permet de euh, mettre un petit point de vigilance lorsque vous <rire> savez que l'email vient de l'extérieur, hein, attention, là, mmh. vous pouvez être plus vigilant, vous regardez l'adresse email, vous regardez comment il est écrit, enfin, des petites choses assez simples, mais qui euh, permettent de, de, de passer euh, à, à travers euh, 95% des mails produits de fait Le célèbre bon, Société Générale.fr avec le N et le E inversé, par exemple. Oui, voilà, ou la Société Géniale, ou ce que, tout à fait, des trucs comme ça, voilà. Ce <rire> genre de choses là, effectivement. Euh, Camille, juste pour revenir sur un point, vous disiez que les... Donc oh, On va rester avec vous, Thomas, quelques instants. Euh, Thomas, en tant qu'assureur, euh, vous regardez si les entreprises euh, ont on on fait la démarche de, de, de signaler, par exemple, à la police ou à l'ANSI ou autre, euh, qu'elles s'étaient fait pirater. Ça rentre en jeu pour vous Oui, alors nous, nous on, on, on incite les entreprises en effet à aller porter plainte. Après, nous, euh, ce n'est pas forcément ce qui va euh, rentrer en jeu pour prendre en charge un sinistre. Nous, on va intervenir, encore une fois, dès qu'un client va nous appeler pour signaler une attaque informatique on va intervenir c'est à dire qu'on va avoir des experts informatiques qui vont intervenir encore une fois pour euh, avec le client euh, essayer de stopper le plus vite possible l'intrusion euh, ça c'est le prérequis puis après on va pouvoir intervenir sur d'autres éléments hein, en fonction de la criticité de l'attaque euh, par exemple euh, s'il y a besoin on va pouvoir mettre en place euh, des prestations euh, juridiques des prestations de gestion de communication de crise on va pouvoir prendre en charge, par exemple, parce qu'il faut... Ça, c'est vraiment important, je pense, dans une attaque informatique, c'est que il y a l'attaque informatique, l'atteinte au SI, et puis il y a aussi, derrière, les autres conséquences qui peuvent y avoir, les, les conséquences en termes d'image, donc ça, je l'ai dit, la communication de crise, et puis les, les, les conséquences d'un point de vue pécuniaire, c'est-à-dire que potentiellement, si votre outil de production ne marche plus pendant trois jours, vous perdez de l'argent, vous ne produisez plus, vous ne vendez plus. Bon, donc, nous, on va aussi intervenir, par exemple, sur la prise en charge de la perte d'exploitation. Vous voyez, tous ces éléments-là. Donc, l'assurance cyber, c'est vraiment un, ça, je pense que c'est très important à avoir en tête c'est que ça ne se limite pas que à euh, la résolution informatique d'un sinistre. Ça prend en charge tous les éléments euh, d'une cyberattaque qui ne se limitent pas que à l'intrusion informatique. Effectivement, euh, je vois dans les commentaires. Nous avons une personne qui nous dit que c'est plus une question d'hygiène numérique que d'ingénierie. C'est vrai que ça peut être une question un peu dû aussi comme ça. Euh, tandis que d'autres personnes nous disent qu'on peut faire du cloud physique et du, du physique et du cloud. On parlait tout à l'heure de disque dur dans le, dans, le, dans le coffre. Euh, et, ne faites, et surtout, ne faites jamais confiance à un email dont vous doutez de la source. C'est vrai, c'est vrai, mais il arrive qu'on qu fasse, enfin qu'on tombe dans le piège. d'ailleurs, je crois, Camille, euh, euh, du côté d'Open, c'est votre spécialité, euh, c'est d'essayer de faire tomber les gens dans des pièges. Oui, alors l'idée, ce n'est pas uniquement de les piéger, même s'il y a euh, bon, souvent, parfois des clients, leur objectif, c'est de piéger les salariés et de faire en sorte que la direction se rende compte aussi du risque qu'il y a euh, donc avec les, les salariés. Souvent, on n'est pas tellement conscient de ça. On se dit euh, bon, ils ne vont pas se faire avoir, euh, c est, c est, ils ne cliquent pas sur des trucs comme ça. Donc oui, nous, chez Opens, on fait des faux mails de phishing des fois SMS aussi, de phishing, parce que ça fonctionne aussi de plus en plus par SMS. Euh, et surtout derrière, des formations pour les salariés qui se sont fait On fait aussi des formations euh, bah, plus généralistes, hein, au-delà du phishing. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que euh, les, euh, les salariés des, des entreprises, associations, collectivités, elles sachent identifier un phishing, elles ne se fassent pas avoir. Euh, mais on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Il oui. faut plusieurs tests de phishing dans une année, plusieurs années, euh, pour pouvoir euh, voir les résultats. C'est assez, assez incroyable. et C'est de l'enseignement, c'est de l'éducation, c'est euh, le fait de repasser, euh, passer et repasser pour essayer de faire prendre, prendre conscience pardon, des, des risques. Euh, J'imagine en plus, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, Camille, que pour certaines entreprises, ce sont des coûts. Alors bien sûr, réellement, ce sont des coûts. Mais pour beaucoup, c'est de se dire, bon, euh, jusqu'ici tout, tout va bien, c'est un peu comme si je vous disais, on n'a jamais eu de feu dans l'entreprise, donc on ne va pas investir dans les instincteurs, on verra bien ce qui se passera le jour J. C'est un peu pareil quelque part. Exactement. Elles se rendent pas fa... Il enfin, faut se rendre compte que quand on se digitalise, quand on utilise de plus en, enfin, quand on gagne à utiliser l'informatique, à utiliser Internet, ça nous fait gagner du temps, de l'argent hein, pour tous. Et bien donc ça. forcément, en face, on est obligé de mettre la sécurité qu'il faut parce que ça crée des failles en plus. Donc effectivement, euh, c'est un investissement qui est euh, par contre bien moindre que le prix d'une attaque qui va être réussi, ça c'est clair. Il faut arriver à éponger le, le, pro, le problème, si je puis dire. Euh, vous le disiez, euh, donc, chez Opens, donc, vous envoyez des faux mails, des faux SMS, hein, les fameux SMS, par exemple, qu'on reçoit sur euh, « Attention, votre CFF va bientôt, va bientôt finir. » Ou « Mettez à jour votre carte vitale, euh, par exemple. » J'ai eu ça récemment, donc c'est effectivement des, des faux grosses euh, Mais on est là-dessus. En fait, vous faites cliquer, et après, on tombe, sur, on tombe sur un panneau comme quoi vous êtes fait avoir. Ou est-ce que c'est -ce est un peu plus pernicieux, vous, vous laissez un tout petit peu de temps avant de, de révéler oui, quand ils se font hameçonner, quand ils cliquent sur le lien, ils vont arriver sur un faux site. Et donc, on va mener l'expérience euh, totale, en fait. Hein, euh, euh, et du coup, on va leur demander, par exemple, sur euh, une fausse notification LinkedIn. Ça ça, ça, ça ça, fait très, très mal aux clients en général. On fait une fausse notification LinkedIn qui est envoyée par le dirigeant de l'entreprise ou de l'assaut, le président. Euh, et du coup, derrière, ils vont arriver sur un faux site. Et on va leur demander leur identifiant et leur mot de passe. Et donc, on aura les statistiques sur qui, combien de pourcentage euh, à cliquer. On est sur, euh, pff, selon les scénarios, hein, on va être entre 10, 30 et du LinkedIn. Si on part là-dessus directement, on peut avoir du 80%. Ah, oui. Dès lors qu'on met le nom d'un dirigeant euh, de la structure, euh, ça leur donne vraiment très, très envie de cliquer. Et donc, euh, on a eu des 80% sur des scénarios comme ça. Ah, oui. euh, et puis après, la saisie de données, on voit jusqu'où ils vont. Est-ce qu'il y en a qui vont mettre leur mot de passe Évidemment, nous, on ne les, les collecte pas, hein, euh, oui, mais, euh, mais on sait qu'il en a mis. C'est énorme. Et donc, ça prouve bien que la question de la, de la, du lien, enfin autrement dit, si vous recevez quelque chose de quelqu'un que vous connaissez, personnel ou professionnel, ça a tout de suite un impact, un impact supérieur. On, on va reprendre quelques, quelques réactions euh, qu'on a eues au, au fil de l'eau, parce qu'il y en a eu encore. Donc, on va en prendre quelques-unes. Mathieu qui nous demande, allons-nous avoir des outils comme Dashlane, LastPass, enfin des outils en fait finalement d'agrégateurs de, de, de mots de passe en interne, même si la tendance est au passwordless <rire> est Alors possible. oui, non mais, bah oui, oui, encore pour moi. Non, non, mais avec plaisir. Euh, non, non, mais bien sûr, hein, les, les, les grands éditeurs ont compris que euh, les passwords, c'était compliqué. Tout le monde a plus de 120 passwords à... À, à connaître, donc les, les gens écrivent leur password sous sur leur clavier, ça c'est un, un peu le gag euh, plus sérieusement maintenant il y a des outils comme ceux qui ont été identifiés ici qui sont des outils qui permettent aux utilisateurs de, voilà, de, de, de protéger leur mot de passe et, et on voit bien que de plus en plus l'avenir va vers le biométrique vers des solutions qui sont toutes sécurisées vers vous recevez un, un, un, un mot de passe par téléphone qui change à chaque fois etc. Donc on voit bien que les grands éditeurs aujourd'hui se disent que cette solution de mot de passe, ça ne peut plus durer, que ça ne marche plus. Et donc euh, Microsoft, euh, Apple, etc. promettent de, de, de basculer vers du, ce qui s'appelle le passwordless, c'est-à-dire sans password, euh, dans, les, dans les prochaines années. là. Mm -hmm. Et dans l'immédiat, effectivement, avoir un outil qui permet de simplifier, ça peut être pas mal aussi. Euh, J'ai vu quelqu'un de qui réagissait. J'ai plus son nom en tête. J'en suis désolé pour lui, mais euh, il pointait du doigt qu'il y avait aujourd'hui la généralisation des, des systèmes, on va dire, euh, de double validation. Donc, autrement dit, euh, on s'inscrit quelque part, on se connecte, on va recevoir un mail ou un ah, numéro ouais. ou que sais-je. Euh, ça, on est d'accord tous les trois, enfin tous les quatre, que a priori, vous êtes d'accord tous les trois que a priori, c'est quelque chose à généraliser si le service vous le propose. Ah bah, tout ce qui est tout ce qui est accès VPN, etc., il faut l'utiliser. Sinon, vous faites voler votre mot de passe et l'attaquant est directement sur votre système d'information. Donc, ça, c'est c'est juste pas possible. Donc, aujourd'hui, tous les VPN, vous avez soit des petites calculettes qui vous permettent, soit, des, soit de l'authentification forte qui peut être différente par la biométrie, etc. Mais oui, oui, moi, je vous engage vraiment à avoir ces types de systèmes-là à minimum sur le VPN. La voilà, double authentification, c'est une, une bonne parade au mot de passe. En fait, on voit bien que les gens ont du mal à changer leur mot de passe. Enfin, c'est vraiment le sujet un peu tabou en sécurité de, chez les PME, hein, ce que je vois. Mm -hmm. C'est qu'ils euh, ne veulent pas soulever ce point. pour leur service informatique qui est externe. Euh, N'a pas envie non plus de gérer ça parce qu'il y aura des mots de passe oubliés, parce que ça prend du temps. Et en fait, euh, la double authentification, ça peut régler quand même en partie ces sujets de changement de mot de passe parce qu'à chaque fois, du coup, euh, on doit. Le mot de passe est envoyé euh, par SMS ou a une autre solution. Et, et une petite anecdote parce que c'est quand même assez euh, comique. Euh, Uber s'est fait attaquer, donc je l'ai dit tout à l'heure, euh, il y a 2-3 semaines. Euh, L'utilisateur a vendu. Euh, son mot de passe vpn pour quand même la somme astronomique de 10 dollars il faut quand même avoir ça en tête et après il s'est quand même dit oh là là j'ai fait une bêtise alors comme c'était un mot de passe avec un mfa il y avait un deuxième euh, un deuxième secret donné et donc il n'a pas voulu le donner et donc là l'attaquant euh, s'est fait passer par le support euh, informatique d'Uber de euh, d'ubert l'a contacté en whatsapp et là il a donné son mot de passe et c'est des millions et des millions d'euros que Hubert a perdu en termes de réputation, en termes d'image, etc. C'est fou quand même. Effectivement, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas à l'abri, mais qu'il y a des solutions aussi. Et c'est quand même le message aujourd'hui de ce live, c'est de prendre conscience qu'il y a des vrais risques, mais qu'il y a aussi des solutions et qu'il y a des choses assez faciles, si je puis dire, à mettre en œuvre. Dans un premier temps, avoir une assurance, de la double authentification, faire des sauvegardes, faire attention aux mails qu'on reçoit. Ce genre de choses-là qui paraissent simples, mais qui coûtent 0 euro. Quasiment, une assurance ne coûte pas 0 euro. Mais je veux dire par là, euh, des, des solutions qui peuvent exister et qui sont opérationnelles immédiatement. On va reprendre encore un, une, une, une réaction euh, à l'écran. Alors, sommes-nous dépendants des assurances Je pense, ça va être pour Thomas, ça. Euh, Je pense qu'il y a des mesures de prévention basiques telles que les antivirus, la plainte est nécessaire en cas de cyberattaque, donc tout n'est pas obligé de passer par l'assurance, car ça coûte cher des fois. Thomas Alors, non, non, euh, non, nous ne sommes pas dépendants des assurances, en tout cas pour ce qui concerne l'assurance cyber. Euh, on l'a dit, il y a beaucoup de, de moyens de protection qui peuvent exister euh, via euh, les sensibilisations des employés, via la sécurisation des systèmes informatiques. En revanche, ce qui est clair, c'est que encore une fois, aucun système d'information ne sera infaillible à 100%. L'assurance, elle va venir vous protéger, vous, euh, euh, vous protéger lorsque euh, vous serez victime d'une cyberattaque, malgré le fait que euh, vous ayez mis en place un système de de, euh, informatique à jour. Euh, Est-ce que ça coûte cher Ça coûte forcément euh, un petit peu d'argent. Hein, on est sur des primes qui peuvent être autour de 1000 euros par an pour des TPE-PME. Donc ça coûte de l'argent. Après, ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est que l'euro euros par an au mois, au mois, au mois, le mois, c'est Ça, Voilà, ça fait, ça fait à peu près 80, 80, 80 euros par mois, on est d'accord. Euh, c'est le prix hein, euh, dont parlait Camille, c'est le prix que paye le, son médecin tous les, tous, tous les mois hein, mmh. euh, pour, pour payer la rançon. Donc, donc globalement, euh, est-ce que ça coûte cher Oui, ça coûte un petit peu d'argent. Euh, c est, c est, il est certain que le jour où vous subissez une attaque informatique euh, vous êtes content d'avoir une assurance qui est là pour euh, vous épauler qui prend en charge les coûts euh, d'experts de, de, informatiques parce que ça, ça coûte tout de suite très très cher qui prend en charge euh, les éventuelles pertes d'exploitation, qui va prendre en charge en fait tout ce qui potentiellement peut vous amener à coûter, vous coûter de l'argent et bien plus, on va, je vais vous dire que 1000 euros par an et je pense que c'est ça qui est important à avoir en tête et encore une fois, il n'y a pas aujourd'hui d'entreprise de, euh, qui soit euh, comment dire qui ne soit pas susceptible d'être attaquée par, euh, par un pirate informatique. Donc et ça, ça de... je pense que c'est très important. Ce n'est pas parce que, en effet, vous avez vous faites un million, un million et demi chiffre d'affaires par an, que vous avez trois employés, que vous ne pouvez pas euh, euh, être victime d'une cyberattaque. C'est ça, donc il faut relativiser aussi le prix de euh, le coût. Euh, Liés à, à, à tout cela, euh, parce que ramener au moins, ce n'est pas énorme, par rapport à ce qui, si ça arrive, euh, les embêtements que vous devez gérer par la suite. Euh, c'est euh, toujours de se poser la question, si tu peux me permettre, de, de combien ça, coûte, ça me coûterait si je suis attaqué, et en fait, euh, à l'heure, à la journée, enfin voilà, et, et on fait vite, euh, enfin on comprend assez rapidement que c'est très intéressant euh, de prendre une assurance. Après, euh, tout ça, c'est complémentaire. Hein. Il n'y a pas soit je prends une assurance, soit je mets euh, un antivirus. Au contraire, de toute façon, il faut avoir le minimum de sécurité pour pouvoir souscrire à une assurance. Il faut former les salariés pour pouvoir souscrire à une assurance. Donc, c'est des solutions complémentaires, c'est des, des couches de sécurité. Voilà, il, nous, il faut rajouter des couches si on veut être euh, encore plus sécurisé et il faut être prêt en cas d'attaque. Et en cas d'attaque, c'est l'assurance c'est ça, il faut, rajouter, il faut rajouter des couches pour essayer d'éviter le plus possible. Nicolas Parmentier qui vous dit bonjour de la Task Force de Rouen. Euh, on, on continue notre petit tour. Allez, on va prendre une dernière, une dernière réaction encore. On en a plusieurs. Hein. Alors d'ailleurs, on n'aura peut-être pas le temps de tout prendre, mais il y a des, je vois les commentaires sous les yeux. Il y a des choses très intéressantes qui se racontent dans, dans les commentaires. Et des conseils même, des gens qui donnent des conseils aussi, qui vont dans le sens, qui précisent des choses. qu'on dit. Donc c'est très intéressant. Arsène nous dit, que doit être la fréquence des simulations de, en cybercrise des Je ne sais pas ce que c'est que Noïve Chaudette. Alors, euh, bah, des, des, des simulations d'attaques, et des, des gestions de crise. Hein. Nous, on en fait extrêmement régulièrement, euh, des exercices de crise. Hein. Mmh. Euh, on en fait plusieurs par an, à différents niveaux. Euh, c'est extrêmement important c est, c est, plus vous êtes entraîné et plus vous saurez faire face à, à une simulation comme ça, on implique aussi la direction générale parce que c'est pas qu'un c'est pas qu'un sujet d'IT hein, c'est un sujet qui est global donc on a bien sûr toutes les filières euh, cybersécurité, IT mais on a aussi tous les patrons de business parce qu'il y a un impact derrière et on a aussi euh, des patrons de la communication, parce que c'est extrêmement important d'avoir la bonne communication, d'être très transparent. Il y a des obligations de transparence vis-à-vis -vis des clients. Euh, il y a des obligations vis-à-vis euh, -vis de lois qui obligent à communiquer très vite. Donc, euh, puis euh, nous, dans la banque, on est très régulé, donc on a aussi beaucoup d'exigences auprès des régulateurs. Mais moi, je vous conseille de faire des exercices. Nous, on en fait, je pense, plus d'un par trimestre euh, à grande ampleur, euh, ce qui nous permet d'avoir les bons réflexes si demain ça... Malheureusement, ça devait arriver. À, niveau, à nouveau, à nouveau j'essaie de faire le, le lien avec la vraie vie. C'est un peu comme lorsqu'on fait les, les exercices d'évacuation des bâtiments avec les serfils, les gens qui mettent le petit badge, qui amènent les gens, euh, qui indiquent où aller. Non, mais ça paraît bête dit comme ça. C'est exactement ça. On crée des réflexes euh, d'évacuer, de savoir par où aller, quelles doivent être les différentes personnes, qui doit faire quoi au bon moment. Et on est dans cette même logique quelque part. Euh, Comment l'assurance peut-elle agir face à la réputation de l'entreprise en cas d'attaque Ah oui, il a réputation, c'est un point important. Thomas, comment est-ce que bah, l'assurance peut aider là-dessus L'assurance, donc, en, si jamais vous avez une attaque informatique et que euh, vous avez, euh, par exemple, des données qui sont communiquées, qui sont exposées au grand public, etc., et que potentiellement, ça peut nuire à votre image, dans ces cas-là, on a des, euh, une agence de communication hein, qui est prévue qui, pour intervenir pour, en cas de gestion de crise, pour, derrière, euh, euh, répondre aux éventuelles sollicitations euh, sur les réseaux sociaux, pour faire des communiqués de presse, pour euh, contacter les clients, etc. Donc, qui va intervenir vraiment pour euh, étouffer, quelque part, l'incendie. Donc ça, c'est inclus dans le contrat d'assurance cyber, bien évidemment. D'accord, très bien. Euh, ouais, et me... et, et oui. puis aussi, euh, euh, c'est important pour une entreprise, enfin toute structure, de pouvoir montrer qu'elle a tout fait pour éviter ça. Donc en ayant une assurance, en ayant euh, toutes les solutions qu'elle pouvait, euh, en ayant fait des formations, elle, elle peut ensuite dire, bah voilà, euh, de toute façon, euh, on a fait le maximum, et le, rien que le fait d'avoir une assurance comme le fait d'avoir fait telle ou telle chose peut… Bah, ça montre le, le, la gestion professionnelle en fait, de cette de entreprise. Donc, ça limite les risques. On parlait tout à l'heure de, de sauvegarde. Il y a une personne qui nous dit, au-delà des stratégies de sécurité, mettre en place la stratégie de backup 3, 2, 1. Euh, alors oui, c'est un mode de, de, de, de sauvegarde qui veut peut-être expliciter ce que veut dire la, la, la stratégie 3, 2, 1. Je suis sûr qu'il y en a d'entre vous qui le sait. Camille, je vois que… Ouais, donc c'est trois jeux de, de, de vos données, euh, dont deux, deux euh, sauvegardes sur deux supports différents. Et euh, l'idéal, c'est d'avoir une sauvegarde externalisée ou une déconnectée parmi tout ça. Voilà. Après, puis, euh, par exemple, sur l'auto-entrepreneur le, le, ou comme sur votre vie personnelle, euh, tout simplement, c'est d'avoir un disque dur, on met ses photos, euh, parce que ça, euh, on n'y pense pas forcément, mais on a toutes ses photos de toute sa vie sur un ordinateur, et bien, c'est de mettre sur un disque dur qu'on va mettre euh, chez euh, un ami, des parents, et on ne va pas y toucher pendant un an, il va être là, et puis après, on va s'en faire un autre. Euh, voilà, c'est ce genre de, genre de choses. Donc, l'auto-entrepreneur, avoir deux disques durs externes et à deux endroits différents. Christelle, euh, ah, Pardon, pardon. Chirel, je pense que ça doit être comme ça. Je m'excuse de votre prénom par avance si je me suis trompé. Pour Camille, pourquoi les entreprises prennent la sécurité informatique au sérieux que lorsqu'elles se font pirater N'y a-t-il pas une sensibilisation à faire au top management aussi On parlait de ça justement tout à l'heure. Et c'est Sylvain aussi qui nous en parlait. Ce fameux top management, il euh, n'y a pas que lui, hein, mais euh, vous qui chez Opens, Faites régulièrement des tests, justement, vous en parliez tout à l'heure, hein, un mail LinkedIn, bam, 80% d'ouverture et euh, de clics. Euh, c'est tout confondu Quand on dit c'est les salariés, le top management, c'est tout le monde qui se fait avoir Ouais, tout le monde, il a pas de… Personne euh, n'est personne me meilleur, j'ai un client… Donc, euh... un top privilège particulier Non, j'ai un, un client, j'ai que des ingénieurs, euh, ils sont super forts, ils étaient que 20, on a fait un test et voilà, il euh, y a eu un taux super élevé. Donc euh, souvent c'est le dirigeant qui demande à faire ce test, donc on ne le teste pas forcément lui-même, mais quand c'est la DSI qui commande le test, et eh ben on peut, euh, on a souvent des tops de du top management qui est touché. Mais en, en tout cas, le niveau de maturité il est différent selon les entreprises, c'est clair, et parfois il y a des dirige dirigeants qui sont très sensibles. Alors justement, pour une PME qui, qui voudrait se ça, éventuellement aujourd'hui un DSI nous écoute, se dit, bah tiens, peut-être que je vais proposer ça. C'est quoi le bon chemin euh, euh, Comment essayer de rallier à sa cause finalement un management qui n'est peut-être pas au fait de cela ou qui se dit, oui, bon c'est pour l'informatique, ça va, c'est gentil, mais on verra plus tard bah oui il peut faire un test de phishing pour euh, faire un petit peu euh, en fait et en faire un très difficile pour faire réagir sa, sa direction hein, qui va derrière pour se dire Ouh là là en fait je pensais qu'il n'y avait pas de risque et, et, euh, et donc ils vont se rendre compte qu'il y en a beaucoup euh, on n'a jamais du 0% de clics ou peut-être que c'est arrivé deux fois sur plusieurs centaines euh, donc c'est assez impressionnant et on fait aussi sur des sur des grosses populations on a des fois euh, 1500 euh, salariés à toucher, et parfois juste 7, mais sur 7, on a toujours au moins un clic quand même. Donc, euh, donc, donc oui, ça ça fonctionne toujours. En fait, quand on touche l'humain, quand on parle, on touche la corde sensible, ça fonctionne. Donc, il faut toujours… Non, oh, puis après, il oui. y, y a des campagnes de sensibilisation qui sont importantes, il hein, n'y a pas que le phishing. Pour expliquer, hein, aujourd'hui, encore une fois, la presse vraiment, a vraiment compris ce sujet-là et… Voilà, il y a beaucoup de communication autour de Corbeil-Essonnes, l'hôpital de, de Corbeil-Esson. Il y a eu une communication incroyable, etc. Donc, les, les gens sont sensibilisés. Alors, euh, effectivement, après, au day-to-day, -day, ils oublient un peu euh, l'importance du sujet. Mais moi, je sens vraiment qu'il y a eu un, une bascule ces derniers temps-là, parce que tout le monde connaît des entreprises qui se sont fait attaquer. Euh, justement, tiens, j'ai une question pour, pour, pour vous, Sylvain. Euh, euh, c'est Alexandre Vial qui nous, la, qui nous la pose il y a également beaucoup de fraude sur les virements pourriez-vous nous dire comment gérer la suspicion de fraude euh, sur les IP et les VPE euh, les IBAN sont une blacklistée comment ça se passe et puis peut-être nous, nous parler un tout petit peu aussi des, de ce qui est mis en place côté, côté société générale aujourd'hui en termes de, de protection et de tout, tout ce qui est mis parce que vous avez énormément de gens qui en interne à la société générale pour ceux qui ne le savent pas euh, des ingénieurs qui travaillent euh, 24-7 sur ces sujets là ah oui, tout à fait. Non, non, mais le, le business d'une banque, c'est la confiance. Hein. Donc ça, c'est clair. Donc euh, aujourd'hui, il faut avoir confiance euh, dans, dans la banque. Et donc nous, on ne veut surtout pas perdre cette confiance. Donc pour nous, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire qu'on met des moyens euh, énormes hein, pour protéger les données de nos clients. On a à peu près euh, 1300 aujourd'hui euh, personnes qui sont dédiées à la cybersécurité. Euh, on a des équipes qui surveillent... Euh, les systèmes jour et nuit, on fait des exercices réguliers comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un suivi qui est c'est un sujet qui est suivi par la direction générale. Et puis, euh, nous, en tant que très grande entreprise, on a, on a une relation particulière avec l'Agence nationale de, cyber, de cybersécurité. On est membre du campus cyber. Voilà. Donc, on est vraiment dans cet écosystème euh, d'une très grosse entreprise et, et ça, ça, ça, ça facilite le, le travail. Alors derrière, effectivement, bah, effectivement il y a les, les, les attaquants recherchent aussi à, à faire de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'ils essayent de faire de la fraude. Donc nous, euh, on, est, euh, on a mis en place des outils qui font de l'intelligence artificielle autour de la détection de la fraude, de la fraude au président, etc., et qui nous permettent de réagir extrêmement vite euh, lorsqu'on détecte de la fraude. Et quand ça vous arrive, vous, en tant que client, euh, la première chose à faire, c'est d'aller voir euh, votre conseiller, de le contacter, de lui expliquer. On est habitué maintenant avec ces fraudes-là et il euh, y a quelque chose qui est bien en France, c'est que vous êtes assuré, donc euh, c'est pour la banque. Mais, euh, mais voilà, il faut quand même faire la démarche euh, d'aller voir votre conseiller et euh, de, lui, de lui expliquer ce qui s'est passé. Très bien, il nous reste encore 5 minutes. Au niveau local, quelles sont les bonnes méthodes pour la sécurisation des équipements bon, On l'a dit, ça va un peu bien, tout à l'heure, on va le redire, euh, ou Sylvain on va le redire d'ailleurs, je ne vais pas le dire à sa place. Non, non, bah sur euh, sur la bah les mises à jour, hein, ça peut paraître bizarre, mais enfin ça peut paraître simpliste, mais euh, voilà quand votre iPhone vous demande de faire une mise à jour, faut le faire. Et bah c'est la même chose sur votre ordinateur, qu'il soit perso. Pro, tout, tout ce qu'on a dit tout à l'heure avec, avec Camille, avec Thomas, euh, il y a beaucoup de choses qu'il faut reprendre dans votre vie personnelle, hein. le phishing ça vous touche aussi dans votre vie personnelle, euh, Camille parlait des photos de vacances, c'est sûr que si vous perdez toutes vos photos, c'est aujourd'hui, c'est catastrophique, donc euh, oui, faites, faites des sauvegardes, euh, mettez votre disque dur euh, chez quelqu'un d'autre, enfin, la, la sécurité, c'est informatique, ça peut paraître très très compliqué, mais c'est vraiment que du bon sens, hein. C'est un peu les analogies que vous faisiez, Damien. Ouais, c'est du bon sens. C'est du bon sens, mais il faut, il faut, il faut encore y penser. Thomas, en dernière question sur les aspects donc assurance. On le disait finalement, il faut réfléchir au coût que ça peut avoir par mois, qui finalement n'est pas si énorme que ça par rapport à ce que ça peut aider. Mais les prérequis, on en parlait il y a quelques instants avec Sylvain. On est d'accord. Hein, il faut avoir quelque chose qui soit a priori un système qui soit à jour, qui soit protégé. Oui. Enfin, oui c'est ce qu'il faut, c'est un système informatique qui soit à jour, donc les sauvegardes en effet externalisées, euh, les antivirus à jour, les, euh, euh, les logiciels à jour, hein. par exemple, euh, là on avait un cas qui, qui, qui, qui pouvait se produire, mais n'utilisez pas par exemple des Windows 7 ou des Windows 2003 qui ne sont plus mises à jour depuis des années et des années, qui ne sont même plus garantis par Microsoft. Ça typiquement, on sait que ces logiciels-là présentent des failles de sécurité très importantes. On ne peut pas assurer des entreprises qui utilisent encore ce type de logiciel, même s'ils ont la dernière mise à jour qui date d'il y a 5 ans. Ça, on le sait, par exemple. Donc, la, la mise à jour régulière euh, des logiciels, les, les évolutions de logiciels, la sensibilisation des salariés, tout ça contribue, en effet, à réduire euh, euh, les attaques informatiques, le risque d'attaque informatique. Et quand les entreprises sont à jour de tout ça, euh, va venir jouer euh, l'assurance cyber-risk, lorsque malgré toutes ces précautions, elles subiront quand même une attaque informatique, euh, ce qui peut arriver encore une fois. Allez, on va prendre une dernière question. Et il nous reste trois minutes, on va prendre une dernière question, et puis on va, on va conclure sur tout ce qu'on s'est dit. Il y a plein de choses qui ont été dites euh, offline, euh, enfin, plutôt sur plutôt dans les commentaires, et je vous remercie encore de, de la richesse des échanges qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des échanges ici euh, très riches, et dans les commentaires, il y a eu beaucoup d'échanges très riches aussi, donc euh, c'est très agréable. On va prendre une dernière, euh, un dernier commentaire, une dernière question peut-être La plupart des attaques de type ransomware sont payées avec de la crypto-monnaie. Certaines entreprises sont en effet obligées de payer la rançon pour avoir accès. Étant donné que les cryptos sont difficiles et onéreuses à acquérir, est-ce qu'il ne serait pas important que les entreprises se fassent des réserves de crypto-monnaie C'est vrai ça, effectivement. Bah, c'est un vrai sujet, hein, parce que quelque part, euh, bah, quand vous payez une rançon, euh, vous payez des, des entreprises terroristes, il hein, faut le savoir. Donc euh, bah, Pour les banques, c'est un vrai dilemme voilà euh, après euh, vu les cours de bourse de la crypto monnaie en ce moment moi je vous déconseille de faire des stocks non, mais ça c'est juste euh, voilà et puis après bah, encore une fois hein, vous êtes euh, moi je vous déconseille de, de payer les, euh, les, les, les, les rançons euh, si vraiment vous n'avez pas le choix etc faites-vous aider par des professionnels que ce soit euh, des personnes des assurances euh, l'état français euh, mais restez pas tout seul euh, à essayer d'aller chercher oui, euh, du bitcoin etc. Euh, c'est extrêmement compliqué et vous tombez en face de gens qui sont euh, extrêmement performants. Et encore une fois, ce n'est pas parce que vous payez que vous aurez les clés de déchiffrement, ce n'est pas parce que vous payez qu'ils vont pas revenir. Donc, soyez très très prudent dans ces démarches-là, faites-vous accompagner par des professionnels. Il y a aujourd'hui des entreprises qui sont spécialisées dans la, dans la gestion euh, de la négociation avec les attaquants, etc. Voilà, moi, je restais pas tout seul. Il vaut mieux investir avant plutôt que d'investir dans, dans, enfin, dans sa sécurité plutôt que d'investir dans de la crypto-monnaie on peut comme ça. Et dernier point, je te demande Camille, puisque vous êtes là. Euh, si on a besoin de faire appel à un service informatique externalisé, ça peut arriver, hein, que ce soit dans des TPE, PME, on n'a pas de on fait appel à une société extérieure. C'est quoi les bonnes choses à avoir en tête, à leur demander ou à vérifier, pour faire en sorte de vérifier qu'ils soient en, en mesure de nous aider et déjà qu'ils mettent en place les bonnes choses pour éviter, pour minimiser les attaques? Bah, on revient toujours hein, euh, aux, à ces sujets de base, hein, de, de sécurité des ordinateurs, d'avoir une politique de mots de passe, d'avoir euh, euh, les mises à jour. Enfin, C'est un peu toujours les mêmes sujets, voir avec eux quel, euh, comment ils pourraient agir et accompagner, accompagner aussi en cas d'attaque, quelle est leur... Oui, s'ils mettent bien en place des sauvegardes et que ce ne soit pas une case à cocher qu'on a oublié de cocher dans le cahier des charges, ce genre de choses-là. Oui. Faut avoir conscience de, des, des données qu'on manipule, de où elles sont stockées, où elles sont sauvegardées, comment on gère son informatique. On peut faire un audit. Nous, on fait des audits aussi de sécurité. Et là, on va pouvoir analyser avec le client ce qu'il a mis en place et quels sont les axes d'amélioration par ordre de priorité. Parce qu'ils n'ont pas forcément de RSSI en interne. Donc, nous, on peut faire ce genre de choses. Et dernière question. Est-ce que les, les pare-feux, les firewalls, peuvent aider justement à filtrer les messageries On en parlé tout à l'heure. Euh, à vérifier, euh, euh, je ne sais plus qui de vous trois parlait du fait, je crois que Thomas, euh, sur la question des emails en interne versus l'externe, ce genre de choses-là. Ça peut aider ça aussi Ça peut être un filtre supplémentaire non. non, mais tous les moyens techniques aujourd'hui sont bons. Donc, il y a... Y a enfin... Il y, a, il y a beaucoup de marketing autour de la cybersécurité, il y a des produits, il y avait l'antivirus, maintenant il y a des produits qui s'appellent EDR, il y a des firewalls, il y a, il y a plein de solutions technologiques comme ça qui existent. Encore une fois, ce n'est pas ça qui va vous empêcher de, de cliquer sur un lien. Voilà, donc c'est que là, on va dire en amont de l'attaque, ce qu'on appelle le protect et le detect, c'est-à-dire toutes les capacités que met en place une entreprise pour se protéger et puis surtout être en capacité de, de détecter quand il y a des attaques. Et puis après, il y a la partie réacte, c'est-à-dire, bah, ça y est, c'est arrivé. Et derrière, qu'est-ce que je dois faire Appeler mon assureur, etc. Très bien. Et bien voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble. Euh, on ne voit pas le temps passer, mais ça a été extrêmement riche. Et j'espère pour vous qui nous écoutez, ça l'a été aussi pour, pour vous. Et de ce que je vois dans les commentaires, apparemment, oui. Et il y a eu pas mal de réactions et de conseils très intéressants qui ont été donnés en complément de, de, de nos échanges. Et les échanges étaient mondiaux, donc ça fait très plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, en résumé, hein, il n'y a pas que la technique, il y a aussi l'humain, on ne peut attention aux deux. Euh, que dépenser de l'argent dès maintenant, c'est peut-être se prémunir de dépenses énormes plus tard parce que ça permet de, de, de, de détourner le risque, de le minimiser dans tous les cas de figure, de ne pas rester seul. On le disait tout à l'heure, on a vu passer en bas de l'écran, on avait l'adresse officielle euh, du service du gouvernement, cybermalveillance.gouv.fr, euh, par pardon, euh, pour euh, à contacter, à connecter euh, immédiatement si vous avez un souci. Pensez à votre assureur aussi. Bref, tout ce genre de petites choses auxquelles vous pouvez penser pour vous qui nous avez regardé, si vous pensez que ça peut être intéressant que d'autres personnes écoutent ce live, et eh bien elle sera disponible sur la page Société Générale de LinkedIn donc n'hésitez pas, en résumé en clair, parce que je vous avais remarqué, j'ai essayé de faire des analogies avec la vraie vie, n'attendez pas d'être cambriolé pour mettre en place, un, un système d'alarme et deux, d'apprendre les bons gestes pour essayer d'éviter les problèmes, c'est un peu ça qu'il faut tenir euh, merci à vous trois, Camille Sylvain, Thomas pour votre disponibilité vos conseils avisés et à vous tous qui nous avez écoutés par centaines aujourd'hui dans le monde entier et à très bientôt pour un prochain live Société Générale Merci À Se mobiliser Réinventer Continuer à avancer Pour nos 339 000 clients professionnels et entreprises nous sommes mobilisés